What were you listening when you were a kid? I've been listening to rock and roll, rockabilly, most of my life since was about six years old. I heard it playing on the radio in my mother's car, and um, yeah, I just Your... picked it up from then and just wanted to carry on doing it and wanna, wanted to listen to more and more of it. <laughs> Your parents were listening rock and roll? No, that, they they're not into it. It just came on the radio, uh, normal radio. Your father was a musician? No, I've no got no musicians in the family. How old were you when you began to play piano? Uh, 16 years old, 16, 16. 15, I can't, can't remember. I see by your look that you're different from uh, elders in Rockabilly festival. No long Teddy boys jackets, <laughs> no leathers with uh, patches, yeah yeah, no the... big sideburns on your cheeks, <laughs> and no way, yeah. <laughs> not not a lot tattoos in your skin. Je me prépare, je me the en fait. Est-ce que c'est un retour aux Et toi, qu'est-ce que tu en penses, Brian Je parle en français Oui, vas-y en français. Ouais, je pense que peut-être en Angleterre, ça se fait comme ça. Il ouais. bah, y a beaucoup de jeunes euh, qui sont euh, comme lui, cest à bah je peux placer sur des choses comme ça et 50s. Et euh, par contre, en France, ce qui est totalement différent, bah, c'est qu'on a des 50s, on a des Teddy Boys, on, on a vraiment de tout. Et lui, en fait, il a plus un environnement 50s, donc il ne faut forcément pas en Angleterre. Et toi aussi, t'es comme lui Ouais, exactement. Donc, vos modèles ne sont pas britanniques.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 j'ai 11 ans quand j'ai vu euh, mon premier contrebassiste en œuvre, qui est Rémi Despony Boys. Ça, j'arrête pas de le revendiquer, j'attends. Ah ouais? Fait. Ce type est juste géant. <rire> Peu importe les critiques, moi, je surkiffe ce qu'il fait. Et... Ben, C'est grâce à lui que je fais de la contrebasse depuis 5. Et ta contrebasse, elle a pas l'air toute jeune? Ah non, elle l'est pas. Elle a une histoire? Certains disent que cette contrebasse aurait été dans les mains de Hank euh, Ah Et oui. sachant ça,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 non, mais j'espère pas. <rire> D'accord. Alors, ton style préféré, c'est plutôt euh, Rémi qui fait voltiger la contrebasse, enfin, ton... ce qui te fait rêver, quoi. C'est plutôt ah. style Rémi des Spenny Boys, ou, euh, comment il s'appelle l'autre, euh, le, le gars des, des Delta Bombers, qui a arc bouté comme ça sur sa contrebasse, <rire> tout crispé. En fait, moi, je suis... Je peux pas dire que je me fie sur un style particulier, c'est-à-dire que j'essaye de faire ressortir un maximum de moi-même. D'accord. Comme si, bah, en fait, je fais ressortir ce qui me ressemble le plus. Et je pense que Dylan, c'est pareil. It's difficult to sing uh, in, the, in the same time to play. Uh, it was it was hard to put both hands together as well, to, uh, get them to go uh, in coordination with each other. But uh over time I practice and practice and then it's it's a lot easier to sing and play at the same mm. time. Okay. <laughs> okay, uh thank you for the interview. Oh, and good you. gig. Thank you very much.